Nouvelle gamme Pantène Anticasse, enrichie du cocktail amino-prové. Jour après jour, vos cheveux perdent des acides aminés. Pantène aide à en restituer une partie, tandis que la formule Anticasse rend vos cheveux plus résistants, presque incassables. Nouvelle gamme Pantène Anticasse, rendez à vos cheveux ce que la vie leur a pris.